Et t'es passé par où pour venir Bah par cabiste T'es passé par où pour venir J'ai fait un détour par Lyon pour dire bonjour à ma tante, mais j'ai pas pu. Elle habite à Lyon, ta tante Non, c'est pour ça que j'ai pas pu. T'as pris l'autoroute pour venir non, ça sert à rien, ma voiture a à plafonne à 80. Fais bah, réparer ta voiture, ça tu pourras rouler à 130. Non, non ce serait inutile. Pourquoi Bah parce que je prends pas l'autoroute. On est arrivé. t'es où À côté de Tours Mais t'es passé par où Franck a confondu linière et linière en Touraine. Sans déconner. Bravo l'artiste. T'es passé par où pour venir Je sais pas, j'ai suivi le GPS. D'accord, et comment tu feras le jour où tu n'auras plus de batterie sur ton GPS Je le mettrai sur l'allume-cigare de la voiture. D'accord, et comment tu feras le jour où tu n'auras plus de batterie sur ta voiture ben, Je pourrais plus démarrer ma voiture, donc je pas besoin de mettre le GPS. Eh hey, mais, quand on dit qu'on suit le GPS, c'est vraiment ça en fait Parce que comme il est accroché toujours sur le pare-brise, nous on est toujours derrière lui, donc quelque part on le suit. Pas comme quoi... T'es passé par où pour venir Bah, ben, comme toi. Comment tu sais Ben on a covoituré. Dame, t'es en retard absolument oui mmh. Mais ça, c'est parce que je suis passée par la boulangerie. Merci d'ailleurs. Oui. Mais du coup, la boulangère, elle a mis 45 minutes à te servir. T'es passé par où pour venir oh, J'ai pris ma voiture. Je suis allée à saint pierre des corps j'ai garé ma voiture. J'ai pris le train pour Paris-Montparnasse, arrivé à 9h53, j'avais 45 minutes pour changer de gare. Donc, gare de Lyon, je repars à 10h30, arrivée 14h38, là une voiture qui qu devait venir me chercher, je l'attends pendant 45 minutes, ensuite une heure et quart de route. Mais voici. Wow. tu dois être fatigué. Bon oh non, je suis musicienne. Tu crois que si on mettait tous nos kilomètres bout à bout, on pourrait faire un tour du monde En tout cas, si on mettait toutes tes conneries bout à bout, on pourrait en faire libre audio. T'as pris le métro pour venir Non. Quoi Parce qu'on joue à Mouilleron le captif. Tu t'organises comment pour demain Alors, il y a une voiture qui vient me chercher demain matin, qui m'amène à la gare de Lune.